Monsieur le Président de la conférence, Mesdames et Messieurs les ministres et leurs délégations respectives, Mesdames et Messieurs tout procuré observé, au nom du gouvernement de la République du Mali, je voudrais commencer par remercier les plus hautes autorités de la République de, de Roumanie pour l'accueil chaleureux et les communautés mises en place pour la réussite de, ce, de cette conférence. Je voudrais aussi, à l'instar de, de mes dévancés, adresser mes chaleureuses félicitations à Madame Doreen Bogdan euh, des États-Unis et à Monsieur Thomas de la Lituanie, respectivement élus au poste de secrétaire général et vice secrétaire général de l'UIT. À nos frères Rachid de la Fédération de Russie et Docteur Lee de la République de Corée, et, Madame, et à notre sœur Madame Courcelle, euh, je souhaite plein de succès et bon et bon plan de carrière. Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs, Depuis 1960, le Mali participe à la promotion de l'Union internationale des télécommunications, C'est-à-dire que le Mali croit fermement à l'UIT et aux avantages comparatifs de la coopération internationale. Notre pays s'attelle au développement d'éthique, notamment dans les secteurs d'activité, de la gouvernance, de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de la sécurité du commerce et des postes et de l'accès aux services universels de télécommunication pour rapprocher l'administration des usagers et améliorer la transparence et l'efficacité de l'action publique. Ainsi, je voudrais évoquer les ambitions et quelques réalisations importantes de notre pays dans le secteur d'éthique et de télécommunication. Pour le confort des usagers, le gouvernement a mis en place un cadre juridique et institutionnel harmonisé de confiance en la société de l'information, qui est au service de la croissance, de l'intégration économique et du désenclavement numérique. C'est dans ce cadre que l'autorité de protection des données à caractère personnel a été créée et des textes législatifs et réglementaires relatifs à la cryptologie. La société de l'information et la cyberscriminalité ont été élaborés pour fixer les règles de développement de l'économie numérique. Pour fédérer l'ensemble des initiatives dans le domaine d'éthique, le gouvernement a adopté le document de politique nationale de développement de l'économie numérique qui vise à positionner le Mali parmi les pays émergents en matière d'utilisation d'éthique. Le gouvernement de la République du Mali a pour ambition, entre autres, de faire du pays un, un hub pour le, dans le domaine d'éthique en tirant profit de sa superficie, sa population, sa diversité, ainsi que sa position géographique et ses ressources humaines d'élaborer une stratégie de ville intelligente, de mettre en place des dispositifs de protection et de lutte contre la cybercriminalité, de mettre en place un point d'atterrissement virtuel et de faire d'éthique un outil non seulement de développement de tous les secteurs de l'économie du Mali, mais aussi d'une agence pourvoyeuse d'entrepreneurs et d'emplois. Pour la réalisation de tous ces projets, le gouvernement du Mali va poursuivre en partenariat avec les institutions techniques et financières internationales L'opération de plus de 3 000, km, 3 000 autres kilomètres de fibres optiques en plus des 6 000 existants. Ces investissements permettront au Mali d'être connecté en, bandel, en large bande avec cinq de ses voisins, que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. Concernant le marché du mobile, la dynamique continue grâce à une croissance soutenue du nombre de clients qui dépasse les 20 millions d'abonnés en fin 2021 soit une telle densité de 104% qui tient compte d'un environnement de multissime eu égard au coût différencié de terminaison. Dans l'optique de la poursuite du désenclavement numérique du pays, le gouvernement a procédé à l'extension des licences existantes des opérateurs à la 4G, au test de la 5G, à l'attribution d'une quatrième licence et à la mise en place d'un point d'échange Internet. Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est de lieu de féliciter les hommes et les femmes de l'UIT pour les efforts qu'ils qu nécessitent de consentir en direction des pays en développement, afin de leur apporter dans une solidarité agissante conseil et assistance multiforme en matière de tic et de télécommunication. Je puis vous assurer que mon pays continuera à apporter, comme à l'accoutumée, sa contribution pour le rayonnement de notre organisation et pour le développement des services de tic et de télécommunication. télécommunication. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, le Mali continuera dans le sillage, ou du moins le Mali capitulera dans le sillage, tracé par son, notre compatriote Hamadou Touré, qui pendant 16 ans s'est mis au service de l'UIT en tant que directeur du Bureau de développement des télécommunications et secteur général. Je reste convaincu que seule une synergie d'action de l'ensemble des membres de l'UIT permettra d'atteindre les objectifs poursuivis par notre organisation, en cohérence bien sûr avec la vision partagée de notre nouvelle équipe, dont les deux premiers responsables ont été fortement acclamés hier. Vive l'IET pour que prospère le numérique au service du développement durable dans nos pays respectifs. Merci.